x sur l'exponentielle de x plus x. On déduit que limite quand x sont vers plus l'infini de la fonction f de x est égale à plus l'infini. On prend la nouvelle forme de la fonction f de x. Donc, limite quand x sont vers plus l'infini de f de x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 On a le tableau de variation de F. F' de X annule au point de coordonnées 0,0. C'est-à-dire, CF admet une tangente horizontale à ce point. C'est-à-dire au point de coordonnées 0,0. Ici. On a la droite D d'équation Y égale à X. Est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini.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 E moins 5 sur E. On a l'intégrale de 0 à 1 x au carré l'exponentielle de moins x d'x est égale à l'intégrale de 0 à 1 moins h d'x de d'x de qui est égale à moins l'intégrale de 0 à 1 h d'x de d'x de alors qui est égale à la primitive de petit h qui est grand h d'x entre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 L'intégrale de 0 à 1, x au carré, l'exponentiel de moins x dx, est égal à moins 5 sur e. Ici, 1 plus 2 plus 2, c'est 5. Donc on aura moins 5 fois l'exponentiel de moins 1, c'est moins 5 sur e plus 2. 0 plus 0, c'est 2. 2 fois l'exponentiel de 0, c'est 2 fois 1, donc c'est plus 2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 on a trouvé que l'intégrale de 0,1, x au carré, l'exponentiel de moins x d de x, est égale à 2e moins 5 sur e. Et l'intégrale de 0,1, x, l'exponentiel de moins x d de x, qui est égale à e moins 2 sur e. Alors, l'air cherchée, grand A, est égale à